Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Brigitte. Bonjour à vous et bonjour Pascal. Bonjour. Euh, écoute, je vais te proposer, je vais vous proposer un classique de la magie. Mm -hmm. Et avant de commencer, je vais te pré présenter mes cartes favorites. D'accord. Alors, l'as de carreau. D'accord. Et l'as de pique. Mm -hmm. Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que ces cartes ont une particularité. Ah oui Que je vais te... Te montrer tout à l'heure, je vais les laisser bien en vue, d'accord. Mmh. Bien maintenant, passons à la deuxième phase c'est le jeu de cartes. Alors, je sais pas si tu le connais celui-ci. Non, pas du tout. Hein. Je le découvre. Aimes-tu le vo Aimes les voyages oh, J'adore ça. Voudrais-tu partir en voyage Surtout en ce moment, oh, oui. Surtout en ce moment, et eh bien oh, oui. c'est très, très, très bien parce que figure-toi que ici j'ai un jeu de cartes, oui. Avec, alors, je vais étaler des drapeaux sur chaque carte il y a des drapeaux différents j'avoue que je très bien et je te propose une expérience mm -hmm. je vais étaler alors tu prends ton temps hein. mm -hmm. je vais étaler les cartes une à une sur la table et tu me dis stop quand tu veux quand tu veux euh, je pose celle-ci ou je la pose pas Celle-ci. D'accord. Je mets une première carte. Mmh. Très bien. On va recommencer une deuxième fois Oui. C'est parti. J'étale. Et tu me dis stop. Stop. Celle-ci. Celle-ci mmh. Très bien. Maintenant, tout est fait. Oui. Je t'ai pas influencé ah, non, pas du tout. Tu t'es arrêté où voulait, ça, c'est très important. Non, non, mais je teste bien. Maintenant, si j'étale les cartes, alors j'espère qu'on voit bien à la caméra. Oui. Regarde, on retrouve les deux as, oui, je les vois là, d'accord, l'as oui. de carreau, d'accord, oui. et l'as de pique, d'accord, oui, avec la carte à côté. Alors, regarde, alors ce que je t'ai pas dit tout à l'heure. Ce oui. que je ne vous ai pas dit aussi à vous, c'est que mes deux cartes favorites sont des cartes caméléon. Ah bon Figure-toi que si je prends l'as de carreau et que je le frotte sur le dos de cette carte, et bien regarde, il se transforme oh mais... sur le même main drapeau maintenant. Non oh mais c'est incroyable Pareil pour l'as de pique, regarde, si je prends l'as de pique, je le frotte, et bien tu vas pas me croire il se transforme aussi. C'est génial C'est joli, hein Carrément Mais attention, tu t'es arrêté où tu voulais Oui. Alors, ce qui serait super rigolo, c'est que, regarde, la carte où tu t'es arrêté correspond à la famille de la carte. Oui. As de pique, as de trèfle. Concernant l'as de carreau, ce qui serait fort, qui correspondent ah, à l'as de cœur. C'est bluffant, franchement. Je m'y attendais pas quoi. Et tu peux regarder. Hein, si j'étale le jeu, il n'y a pas d'as supplémentaire. Non, Toutes les cartes sont différentes. Non, non mais c'est magnifique, c'est magique. Voilà, c'était un petit voyage avec des cartes. En attendant que. Les choses s'améliorent Bien sûr Alors j'espère que l'effet vous a plu. Si ça vous a plu, likez, commentez et partagez aussi. Abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. En attendant, travaillez bien et on vous donne rendez-vous Brigitte et moi à la semaine prochaine. Allez, ciao les amis Bye bye